Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa Bonjour mes chers élèves, surtout de la classe de CO2. Alors, comme d'habitude, je vais vous expliquer des cours à distance. Je vous envoie des vidéos qui expliquent clairement les cours de grammaire, conjugaison d'orthographe et de vocabulaire, sans oublier, bien sûr, lecture, de compréhension et lecture suffisante. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Bonjour, M. Hazel. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors, je vous pour vous, pour cette séance, c'est grammaire. Il faut bien comprendre la ponctuation d'abord. Avant de faire des exercices et corriger et quelques exercices pour bien comprendre cette leçon, la ponctuation, c'est page 23 de votre livre Laborombo. Alors, euh, la ponctuation, euh, lit les deux textes suivants. Moi, je ne lis pas le deuxième texte, parce que tout simplement, ne respecte pas. Euh, il n'est pas bien présenté, il n'y a pas de signe de ponctuation. Hmm? Moi, je choisis ce texte. Alors, quel texte a semblé le plus facile à lire Moi, je préfère le premier texte parce que, tout simplement, il est bien présenté. Regardez, il y a d'ici des de ponctuations et Voilà, il y a ici l'absence complète, l'absence complète de la ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Alors, l'ensemble de ces signes s'appelle la ponctuation. Elle aide, bien sûr, et nous aide, bien sûr, à lire confortablement et lisiblement. Ce matin, quand nous sommes arrivés à l'école, la maîtresse nous a demandé « Est-ce que vous voulez faire une dictée ou bien préférez-vous réaliser des affiches pour annoncer la fête de l'école »« Est-ce que vous voulez faire une dictée ou bien préférez-vous réaliser des affiches pour annoncer la fête de l'école ?» Bien sûr, on était tous d'accord pour faire les affiches. Alors, c'était une super, une super journée. « Elle est géniale, la maîtresse. » Alors, c'était une super journée. Elle est géniale, géniale, la maîtresse. Alors, quel texte a semblé le plus facile à lire C'est le premier texte. Et je relève tous les signes qui ont été oubliés dans le texte. Il y a les majuscules, il y a les deux points, il y a les guillemets et la virgule, il y a point d'interrogation, il y a point d'exclamation. Voilà, tout ça. C'est ça ce qu'on appelle la ponctuation. C'est un ensemble de ces signes. Voilà. Dans le texte numéro 2, les signes de ponctuation étaient oubliés. Quel signe de ponctuation marque le début de la phrase Bien sûr, c'est la majuscule. D'accord C'est la majuscule. Quel signe de ponctuation marque le début de la phrase C'est la majuscule. Quelle sorte de point peut-on voir à la fin de la phrase Soit un point, soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. Mmh. Euh, « Sais-tu dans quel cas on utilise chacun d'eux ?» Ah, voilà, lorsqu'on lorsqu met par exemple une phrase, lorsqu'on informe quelqu'un, par exemple, si c'est une phrase déclarative, normalement, il se termine par un point. Lorsqu'on pose la question, normalement, on doit mettre le point d'interrogation. Lorsqu'on s'exclame, expr expr si, lorsqu on, on exprime une émotion, on met normalement un point d'exclamation. Alors, allons allons-y, allons-y. Allons ce texte en plaçant le point qui convient. Point, point d'exclamation, point d'interrogation et aux endroits indiqués. Chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Euh, bon, bon, bon, je aussi je choisis, point d'exclamation. Nous avons préféré un grand jeu de l'école. Bon, normalement Est-ce que vous connaissez la règle de ce jeu Normalement, point d'interrogation. Il faut lancer les dés, avancer son pion. Bien sûr, point. Ensuite, on doit répondre à la question indiquée sur la case. Poisson, encore six points. Alors, chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Point d'exclamation. Nous avons préféré un grand jeu de loi. C'est point. Est-ce que vous connaissez la règle de ce jeu? Point d'interrogation. Il faut lancer les dés dans, euh, et avancer son pion. Point. Ensuite, on doit répondre à la question indiquée sur la case point, point, point, point d'interrogation, point, point d'exclamation. Deuxième activité, dans chaque phrase, une véhicule a été oubliée. Recopie les phrases suivantes en la plaçant au bon endroit. Sur le podium, les élèves de maternelle dansent. Dans un coin de la cour, un jeu de fléchettes attire les enfants. Faré a joué à la pêche, à la ligne, aux casse-boîtes et aux flichettes. Il a gagné un sifflet, une petite voiture et un bouc. Dans chaque phrase, une virgule a été oubliée. Recopiez les phrases suivantes en les plaçant au bon endroit. Voilà. Mmh. Mmh. Sur le podium, les élèves de maternelle dansent. Normalement, je dois mettre ici une virgule sur le podium. Virgule, les élèves de maternelle dansent. Dans un coin de la cour, un jeu de fléchettes attire les enfants. Dans un coin de la cour, je dois mettre ici un point. Une virgule. Dans un coin de la cour, je vais remettre véhicule. Dans un coin de la cour, un jeu de fléchettes attire les enfants. Fare a joué à la pêche, à la ligne, au casse, boîte et au fléchettes. Fare a joué à la pêche, à la ligne, au casse, boîte et aux Alors, Fare a joué à la pêche et à la ligne à jouer à la pêche, à vous voilà. euh, Je dois mettre ici un virgule. Au casse-boîte, je dois mettre ici un virgule. Voilà. Pour séparer ces deux mots. elle a gagné un sifflet, une petite voiture, un bonbon. C'est la même chose. Pour séparer ces mots, je dois mettre ici une... un sifflet. Et puis, une petite voiture et un bonbon. Alors, sur le podium, les élèves de maternelle dansent, sur le podium, virgule, dans un coin de la cour, un, jour de attire, un jeu de fléchettes attire les enfants, une virgule. Farah jouer à la pêche, à la ligne, une virgule, en 15 points et fléchettes. Il a gagné un sifflet, une virgule, une petite voiture bon. Troisième activité. Recuper ces phrases en plaçant les deux points, voilà, pour indiquer que la personne parle et encadre les paroles pas guillemets. La maîtresse nous a demandé « Savez-vous, savez-vous faire des guirlandes ?» Marjan a répondu « J'en ai déjà fait au centre de loisirs. Ka » C'est là Ajouter. moi j'en ai fait avec ma soeur. Savez-vous faire des guirlandes C'est la parole de la maîtresse. Alors je vais en mettre bien sûr avec des guillemets. Mais avant, il faut mettre deux points. La maîtresse nous a demandé deux points, je vous les Mais savez-vous faire des guirlandes Alors qu'est-ce qu'elle a répondu, Marjane J'en ai déjà fait au centre de loisir. Alors, je dois mettre normalement deux points avec des guillemets. J'en ai déjà fait au centre de loisir. Cayola a ajouté. Qu'est-ce qu'elle a ajouté, Cayola Je dois mettre ici deux points et j'ouvre les guillemets. Moi, je l'ai fait avec ma scène. Recopiez le texte suivant en plaçant la ponctuation. Alors, demain, ce sera la fête de l'école, la cour, est décorée avec des guirlandes. Les jeux sont installés à l'ombre. Des arbres sous le prio, une table, attend les, pâ euh, les pâtisseries que les mamans vont apporter vivement demain. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Pour chaque début de la phrase, on commence par une majuscule. Alors, demain sera la fête de l'école. Demain, Vélule sera la fête de l'école. Point. Voilà. Point ici. Demain, virgule. Ce sera la fête de l'école. Point. On met la majuscule. La cour est décorée avec des guillemets. Point. Demain, on doit mettre majuscule. Les jeux sont installés à l'ombre des arbres. Point. Sous le prio, virgule. N'oubliez pas S majuscule. Hein. Sous le prio, virgule. Et une table attend les pâtisseries que les mamans vont apporter vivement demain. Point. Demain, virgule. Ce sera la fête de l'école. Point. L majuscule. La cour est décorée avec des guirlandes. Point. Les jeux sont installés à l'ombre des arbres. Point. Sous le prio, une table, attend les passes que les mamans vont apporter vivement demain. plus pas que chaque... Alors, ça veut dire au début de chaque phrase, une majuscule marquée. J'espère que ce cours à distance vous a plu. C'était la ponctuation de grammaire, de l'arbre à outils. Il s'agit de livres, l'arbre aux mots, euh, la classe des CIO2. Oui, oui, oui, oui, oui, vous pouvez euh, lire, je dois savoir, page 2. Et la correction de ces exercices, page 23. Bien sûr, le thème, c'est les fêtes scolaires. C'est donc le début de ce programme. Merci, merci d'être attentif jusqu'à la fin. À très bientôt. C'est avec vous, je communique TV sur YouTube.